En fait, je faisais partie des jeunes qui se contentaient de faire leurs études, et euh, j'avais aucune conscience citoyenne. Donc après, il y a eu la révolution. Je suis rentrée au Kef pour m'engager avec avec des, des amis. Bonjour à tous, je suis Yasreb, reporter pour Léo parle au Kef. Dans cette vidéo, on va parler des jeunes Kefois qu qui partagent avec nous leur expérience au sein de la société civile et les changements qu'ils apportent à leur région. Khaïf, ville d'art et de théâtre, située au nord-ouest de la Tunisie, est connue par son architecture originale et ses paysages d'une beauté rare. Cette terre a vu passer les civilisations numides, romaines et berbères, ainsi qu'une multitude de religions à travers son histoire. Ceci a forgé le caractère pacifique et la conscience citoyenne de ses habitants, y compris les jeunes. Avec l'association, on a tombé sur un petit bijou, là où on est, le théâtre de poche, et on a commencé un peu les travaux de rénovation à travers des fonds qu'on a essayé de lever avec l'association et qui nous ont aidés à rebâtir un peu et réaménager le théâtre de poche et que ça soit un une vraie salle du cinéma. J'ai l'idée dans Forum Jeunesse 2018, Forum d'aide influencé par l'institut français. On a des participants, on a eu plus de 1,5 de jeunes. Le premier objectif de l'association Femmes et Citoyenneté, c'est la promotion des droits humains et principalement les droits de femmes. Donc euh, on s'est dit que c'est important de, de mettre en place un centre d'écoute pour les femmes victimes de violences. Donc on a mobilisé des représentants de la police, la garde nationale, la justice, l'hôpital, les affaires sociales et la femme, la famille et l'enfant. On trouve que c'est important de travailler sur ce volet, surtout pour que les femmes connaissent leur, euh, leurs droits. On a voulu valoriser ce patrimoine que, que nous avons. Euh, on a voulu aussi euh, euh, participer à, à l'accès à la culture, à développer la ville du Kef par le biais euh, de la culture. On, on a commencé en, en 2011, juste euh, après la révolution. Et, euh, et du coup, on n'était pas, pas les bienvenus euh, avec euh, les salafistes dans, dans, à ce moment-là. Et là, on a passé quelques, quelques matchs, si on veut dire. Parce que c'est normal, lorsqu'il euh, y a tout un désert culturel, ça laissera la place pour que les gens puissent entrer dans tout ce qui est euh, radicalisation. Certes. Réaliser ses rêves de changement, ce n'est pas toujours facile. Mais les jeunes tiennent le coup, persuadés que s'ils veulent voir le changement espéré se réaliser, ils devraient le provoquer par eux-mêmes. Yes, oui, Kef. Merci de nous avoir regardé. Je vous invite à découvrir les autres vidéos des haut-parleurs sur notre chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux.